Alors on va continuer notre première application avec l'appel de Coluche par d'autres interventions dont celle de l'Abbé Pierre une répétition en 93 de son appel du 1er février 1954. Alors que fait l'application Quand on clique sur l'image de Coluche, son discours commence. Si quand et on toujours... clique de nouveau, son appel s'arrête. Si je reclique sur la tête de Coluche si y a des gens, euh, et qu'ensuite je clique sur l'image de euh, l'abbé Pierre, mes amis, au secours, chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel. On voit que l'appel de Coluche s'arrête et l'appel de l'abbé Pierre commence. Donc il n'y a pas de chevauchement entre les deux appels. Voilà. La manière de programmer cette application va vous conduire à découvrir des commandes de type si, sinon, qui permettent au programme de se comporter différemment en fonction de l'état ou des actions en cours de votre téléphone. Ce sont des commandes extrêmement puissantes que vous utiliserez de façon très courante en programmation. Alors, bonne découverte et bonne programmation.